Et salut tout le monde, c'est Type nous sommes de retour sur Alien Isolation. On ne perd pas de temps les amis, on est efficace, on avance. On veut voir l'alien à cet épisode. Voilà, je l'ai dit. Je veux le voir à cet épisode. Je veux le rencontrer en 1v1. Ah, déjà ça je peux retirer. Animation. Oula. Ne bouge pas. Pas un geste. Ok. Ok. Maintenant, tourne-toi. Du calme, mec. Tu veux quoi Tu veux un shampoing pour te faire repousser les cheveux Tu veux quoi, mec okay. Mon nom est Ripley. Bien. Tu sors d'où, Ripley De l'extérieur, d'un vaisseau. Y'a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ben, ça... C'est une bonne nouvelle, parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion, ça a tout secoué dans le coin. 42! Mais ça. ça... C'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ah ouais? Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Mmh. Quoi? Un tueur! Tu comprends? <rire> D'accord! Elle est malade ce type! D'accord. Et toi, t'es qui Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une VA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver. Pourquoi Je m'en bats les couilles. Euh, les ah je dirais. pourquoi J'y gagne quoi, moi Une place sur le vaisseau. Ah. Oh, je sais si je peux te faire confiance. Ah, oh, elle s'est négociée ma meuf. Hein. Je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter. Elle s'est négociée. C'est bon ça. Alors là, c'est ton jour de chance. Oh, je veux bien le flingue aussi. C'est parti poupée. Sixson Communication se trouve dans un tour Systech. Non déjà, tu m'aveules pas, pas comme pas ça de base. De Et base On doit atteindre un transit par la zone de fret. Non mais tu m'aveules pas, pas comme ça. On tombe toujours sur un pépin là-bas. Eh bien, je veux tomber sur un pépin, ça tombe bien. Euh, je sais pas, si... pas si. Je sais pas si je fais bien de passer par là en premier, étant donné qu'il y a un autre cadenas euh, à droite. Mais bon, on va voir. Il ouais, y a peut-être du stuff supplémentaire en fait à droite. Ouais, du coup, vous savez quoi Je vais faire un petit rush à droite et je reviens. Voilà. On va bien avoir des trucs intéressants ici. Voilà, je pense que j'ai bien fait de faire demi-tour. Il y a du stuff par là. Il y a même des petits journaux euh, un petit peu intéressants. Et tu vois ce que je veux dire. Ok. On va retourner voir le poteau. Oh, c'était toi qui me suivais là Fallait bien que je garde mes distances, on n'est jamais trop prudent ici. Ah j'avoue, c'était lui le bâtard qui me faisait peur. Reste à côté de moi. T'as fait rien de faire peur aux gens Hé, hey, ben, prends un geste euh, Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui vous Moi c'est John, ça c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez viens, John. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Putain, ils sont Jana, cons, les mecs ici. On ne absolument pas. Bonne chance. Eh Entrez-vous un, un peu, je sais pas. Alors là, il y a un coin noir, vous voyez, ça me donne envie d'y aller. Du coup, j'y vais. Je peux savoir à quoi tu joues Pourquoi tu leur aboies dessus Tout le monde a les boules. Le personne ne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Bon, apparemment les coins noirs, il y a du stuff, il y a pas de monstres. Du coup. De l'éthanol formule chimique C4H6O. Si c'est ça, je suis vraiment chaud. Ok, on passe par pas euh, où. Mon petit bro. T'inquiète, t'inquiète. La bah, vie de ma mère. Il y a un vaisseau. C'est bien fait quand même. Hein. C'est bien pensé en fait. Genre même les sauvegardes, c'est bien pensé, je trouve. Tu permets, c'est un vieux machin. Pour un doigté spécial. Fais le mec. Et le mec. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça Appuie sur le bouton. Les tasses, il avait pas écrit. J'ai envie de lui mettre une fumigène dans la gueule. Je veux seulement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on va se détendre, se faire des dresses les cheveux et pas autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur Mais qu'est-ce que ça veut dire Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Il nous choppe un par un. Tu me parles de quoi Un psychopathe Un dégénéré Oh est non, non, non, <rire> bien pire que ça. Ah, Elle a quand même capté que c'était un monstre. Que hein. c'était pas un truc humain. Je sens la couille arriver. Je la sens venir là. Je la sens tellement venir. quoi ça une sortie. Es complètement dingue. Y a aucun moyen de, sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en oui. Vas-y, mets leur des gros headshots. Si hein bah, de Donne-moi ton flingue. Bien sûr, que tu, tu sais pas t'en servir. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Ok, let's go. Ouais, bon. en fait c'est lui qui est vénère Et avec si tout le tu monde en fait. Si si, ils s'entretuent il quoi. Sauf qu'il y a un alien à bord, il s'entretue. Pas, pas seulement 5 les cons aussi c'est -ce là-dedans que tu vis Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Tu peut-être pas d'autres occasions de le faire par ici. Débarque. Ça va, t'as le sens de l'humour. Si tu veux, on peut rester ensemble. Ça va faire une semaine que je me ters ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. On peut faire vachement sombre par ici, je devrais prendre cette lampe torche là-bas. Ah oui, ça je veux bien une lampe torche. Bon je commence à bien l'aimer en fait ce gars. Ça va. Elle est où sa lampe torche Elle est où ta lampe torche Allez, t'attends quoi là Ramasse la lampe torche. Il est tarasse, elle est où Elle est là. Oh, elle est bizarre sa lampe -torche. Ah d'accord c'est un... Un casque. F de pas l'allumer n'importe où, j'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer, on y F va. pour recharger, attend, je sais pas, pas comment on la, comment on la prend, c'est par là, ben, je regarde la touche rapidement, c'est F apparemment, maintenant je vais surveiller ce conduit. Non, ouais, c'est bien pour recharger pourtant. Bah. Et si tu jetais un œil dans le coin On ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. voilà. Oh, d'accord. Non, c'est pas ça. Et on trouve déjà des piles, ça se ça me met bien. Les piles, ça devait pas trop être un souci. Hein. Dans des jeux comme Outlast, les piles c'était pas du tout un souci pour moi. Axel, c'est ça les... Ah je l'ai trouvé, ah c'est là. Vas-y mec, là, le skill pour déverrouiller tout ça. Il bon, y avait pas des trucs par là-bas et j'ai raté des trucs. Ah, oh, je l'aime bien lui c'est un bon. Je gère fougère. Bien. Lui c'est un bon. Allez passe mon grand, oh, je te suis. J'aime bien mater ton boule dans les conduits. Oui, je suis là. Déliger. Oui bah c'est pour ça que je te demande d'avancer en fait. C'est toi qui t'attarde. Super, c'est comme ça que vous, vous déplacez C'est comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Bien dit. C'est le terrain, J'ai entendu un truc. On entend des trucs H24. Ouais. J'ai tellement envie de les tuer de prendre leurs armes. Ils vont pas leur mettre genre une bonne colle à tête shot là, tu vois. Une bonne grosse call à tête shot. nous me mettraient bien. Envie de te su, je suis sûr, il des trucs. Il y a toujours des trucs là où il faut pas aller. Bonjour. Hop là, on va essayer de save assez souvent, hein. on sait jamais. Oui, ils sont de nombreux. Comment Pour faire diversion. Le générateur, si tombé en panne, il viendrait jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Qui a vérifié les provisions en dernier Moi Pourquoi Tu te serais pas un peu servi, non Je peux savoir ce que t'insinues. Ah, ils se clashent entre eux. Le générateur il est juste en face. Allez, on passe au milieu. Est venu ici. Ça sent pas bon. Non, on va éviter. On était être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé. J'en reviens justement. Il n'a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Il Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss Le boss, putain de caissier. Et alors Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui Je sais pas du tout ce qu'il a Ok, c'est ça. Je simplement. Nice. Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des. Par contre, j'en sais tellement cramé. Putain. Ils vont enfoncer droit vers moi. Non. Il s'est éteint tout seul. Je préférais cette hypothèse. Putain, mais je suis bloqué. Merde, ils sont là. Quel enculé, il m'a laissé crever l'autre. je fais quoi, maintenant Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger un... Je veux le savoir, Einstein. Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, Pourquoi il marche pas. C'est peut-être la sécurité. C'est peut-être un mort. rat qui s'est coincé et qui a déclenché la sécurité. Un rat Ça devait mmh. être un putain de gros rat alors. Bah, qu'est-ce que j'en sais moi Quelqu'un se fout de notre gueule. Sûrement le même enfoiré qu'on en a profité pour se servir. De oh mec, coup. il est aveugle. C'est quoi ça Il m'a vu. Ne suis pas, ne suis ah, yeah. pas, bon. Allons, tu oh, le. Mais c'est quoi son plan de FTP Allez, on dit, on dit que tu vas faire une diversion dans, une, dans un petit cul-de-sac, dans une salle bien bloquée. Et du coup, quand ils te foncent tous dessus pour te tuer, moi je me barre, on fait ça Oh, t'es vraiment... vraiment un baiser. Bon, moi qui commençais à... à bien t'aimer. Là, là, tu baisses dans mon estime. Hein, ouais. ah, comment je peux faire Faudrait que je ressorte vite. Comment je fais J'essaye de ressortir vite. J'aurai pas le temps. J'aurai jamais le temps. Ok, on va tenter ça. Ah, mais il y a un conduit Putain, je suis con Mon dieu, ce que je suis con, il y avait un conduit. Putain, on se part. Ok, nice. On va attendre un peu. Tu oh, quoi aller vérifier Tout le monde avec moi. C'est bon. Vite, vite, vite, ils vont arriver. Il est passé l'autre j'espère. Ouais, il est là, ça peut. Bien joué, replay. Voilà, oh fais pas de bruit. Ils sont encore dans le coin. Suis-moi. Là je suis un peu en train de le carrer quand même. J'ai pas envie de dire mais. Ah, a encore des gars, c'est encore loin. On y est presque. Le transit est juste. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imagines pas, Sébastopol comme ça. Hein Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Eh bien, il y a des listes de courses. Allez, avance. Mais bloque, c'est handicapé. Elle a plus de jeu. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. Merde. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci. Tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ça devait pas être trop difficile, non hein, Écoute. Vas-y. Non Bon, bah vas-y. A 3. 1, 2, 3. Axel, derrière toi. Oh mais mets-lui en tourne, mets lui en turn. Mets -lui en turn. Une bite, mon gars. Il y a tellement une bite, Alex. Axel, je sais pas ça mais comment aller. Regarde comment je t'ai carré. T'es une sous-merde T'as tellement fait de bruit D'où tu parles mal Putain il avait pas une arme le mec par contre qu'on a tué Mais cours abruti pourquoi tu t'arrêtes C'est moi qui l'avais tué, tu m'as sauvé la vie, Ripley. Mais parce ça, que t'es une sous-merde, t'as pas été foutu de le mettre en turn. Tu, ce que tu que je le mettais en 180, c'était ici. Oh, par bah, contre, y'a l'alien là. T'as entendu J'entends quelque chose. Ok, Axel. là y y'a l'alien. Oh, je vous l'avais dit, à cet épisode. Oh putain, la violence Oh la violence du truc On l'a même pas vu quoi, ce truc oh. Holy shit Faut pas que je Du coup, je crois qu'ils ont arrêté de me chase. Hein. Là, on a un danger euh, de type 10 fois plus dangereux que, que les autres. Oh putain on l'entend partout. Ah comment on ouvre Ah c'est un ascenseur. Ok. Bon. Euh, les, les battements pas trop stressants tu vois. Absolument pas stressants. Hein. s'il va arriver là Putain c'était tellement stressant enfin, C'est tellement stressant What the fuck Les mec une musique comme ça il est là ou quoi Et, Rien qu'il la musique ils me font trop peur mec Et vite putain, putain, putain Mon dieu oh, les sons sont horribles Mec, avec les sons, ils m'ont fait croire qu'il qu arrivait quoi. Ah, il y avait écrit quoi Vous cachez n'est jamais une solution quoi. Il ah, faut que je lise ça. Ça peut, ça peut me sauver. Hein. Ça, je, par contre, j'ai rien compris. Hein. Ah, j'ai beau le lire, j'ai rien compris là. Ok. Je vous rappelle, on essaye toujours de, de contacter euh, mon vaisseau. Hein. Pour ceux qui ne, ne suivraient plus. quest ce que c'est que ça Ça ok, vous avez pigé. Il y a des sous, il n'y a pas assez de courant pour alimenter tous les systèmes, du coup, il faut en désactiver d'autres pour pouvoir en réactiver d'autres. Tout ça, tout ça. Un synthoniseur, il y a tellement de cachettes. Ça me fait trop flipper quand il y a autant de cachettes. Je ça va arriver. Maintenant je passe à côté des gens, je ne même pas s'ils sont vivants ou pas. Ah c'est euh... Non j'en suis plus à là en fait. Maintenant on gagne du temps, on avance. Ah ok, ça ne servait strictement à rien en fait. Ça strictement à rien. Non, on peut save là. Ils sont -ce censés me prévenir pendant que je save si y a un monstre qui arrive. Hein Donc, euh... En théorie, ouais, torche à plasma. on va tester ce conduit Hop là on ressort la torche je me paume C'est tellement merde quelqu'un Merde elle est énorme. Ah, gars, pourquoi j'ai... Je t'arrasse Ferme bien ta gueule. Elle est où La fuck, elle est où Bah... bah euh. Elle est où Elle est passée où Ah j'ai pas une arme par contre. Non j'ai pas d'arme. Mais elle est où la fille Elle a disparu Et La ligne il a bouffé tellement vite je l'ai pas vu quoi. Est-ce qu'il faut que j'aille là Oula. Peut-être pas que j'aille là en fait. Ah si. Est-ce que c'est ça l'ascenseur qui... Ah yes de pirater la les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Il a l'air de s'y connaître. Hein. Ok, donc là on a le synthoniseur, Sauf qu'il est cassé. Oui, je suis gentil. Je bah dis, dis ça plus fort, c'est au cas où j'aurais pas, pas entendu... Ouais. Mais wesh Je me fais défoncer Vas-y on va revoir cette salope là. A moins que je la tue ou pas mais mon personnage il est bloqué accroupi. Ok elle est partie par là-bas. On récupère vite son truc et on se bat. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Putain, je sais pas si je peux essayer de les tuer ou pas, les mecs. Dans oh, cette tête là-dedans. Je crois qu'ils sont fait défoncer par, euh... par l'alien ou par je sais pas quoi. Oh merde, je suis obligé de retourner en arrière. Les gars, je suis dead. À la limite, je peux peut-être utiliser la fumigène. Je peux en refaire un. Ah non, je peux pas réfléchir. Mais est juste. Je peux rien faire. On va faire. Je peux rien faire, je comprends pas. N'essayez pas de semer la c'est pas être perdu, mais je vois, est... même les humains, ils me butent... Euh... J'en suis même pas à la ligne, quoi. On a bien compris que quand j'ai ramassé son truc, c'était le bordel. Vie de Elle est court, quoi. On regarde sur la map. Une cellule de données, c'est par là. Merde, c'est pas, pas genre pile l'endroit par lequel ils arrivent. Ah Non, c'est peut-être là. Avec un peu de chance, c'est là. Non, ah, ça c'est là où j'étais avant. Merde, je crois que c'est pile là où ils sont. Ah oh, mais je suis bête, il y avait pas des trucs pour me cacher des trucs pour se cacher Et on va essayer de retourner en arrière ah, ils sont au moins 3 oh bien non tout ferme pas tout ferme pas tout ferme merde ils sont au moins 3 Faut que j'en réussisse à monter. J'arrive pas. J'arrive pas. Nice, nice, la porte est ouverte. Putain c'est ça qu'il fallait faire. T'as rien entendu du tout enculé. Mec il était en face de moi à 1 mètre. Mais dis moi qu'il m'a pas Je survie les gars. C'est relou. Bon, j'ai trouvé comment faire. Je m'en bats les couilles. Il ah, faut peut-être que je les tue. Hein, je sais pas. Je pense pas. vais quand même tuer vite. Mal. Pas vu. Et le Renoir, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je vais tenter. La seule chance. C'est trop dur. Oh, ça passe. Je dégage. Oui, dégage. Non, pas de mito. Oh, fait chier. J'allais lui foutre un coup de molette. Enfin, j'ai peut-être une chance. C'est chaud, mais j'ai peut-être une chance. Ça peut passer. Oh cours, cours, cours, cours, cours, cours. Non Putain, non Oh, j'y étais. Oh, putain, j'y étais enfin. Oh, il a pu me voir. C'est moi qui, -ce qui m'avais vu. Merde il est où Et merde j'ai raté mon créneau Je suis Reste éveillé du coup Si on doit s'en sortir tu me seras plus utile en vie Oh putain je l'ai eu Ok fallait les tuer en fait Tu Oh j'ai réussi Oui, cassez-vous. Oh oui, oui, oui. Cassez-vous, Lordi. Oh merde. Coup, je vais peut-être retourner, euh, peut retourner avec les, les autres gens hein. <rire> oh merde vous l'avez vu passer putain yes putain j'ai réussi oh je vous avoue que j'ai rarement autant de galeries pour passer un moment dans un dans un jeu comme ça il fallait, fallait vraiment les tuer en fait il fallait leur péter la gueule quoi Et eh bah, ben, je pensais pas qu'il y avait une clé à molette. Euh... Oh putain, on va sauvegarder tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, on sauvegarde. Immédiatement. Et si l'alien vient me faire chier Putain, vous l'avez vu l'alien oh, Il m'a fait peur. Il est passé au monde, enfin. Il est passé au, au fond en mode. Ninja. Pas du tout rassurant. Par contre, heureusement qu'ils m'ont pas poursuivi. Hein, parce que sinon j'étais bien dans la merde, je pense. On va quand même aller voir là si on peut faire un truc. Niveau de sécurité trop élevé, carrément. Carrément. Mais en fait j'ai tellement peur d'aller par là. Bah merde. Je suis bloqué ou quoi et où la carte Ouais, elle est là. Oh yes oh, je pèse Délectionner dans le menu radial. Mes gènes revolver. Ah mais c'est comme ça qu'on l'utilise, putain ah, On peut pas viser par contre ah ouais c'est bizarre, C'est bizarre, hein. ah elle est là la carte, what the fuck Mais what Blague ou quoi Ah elle est là, ah, je me fais troller par ce jeu, du coup le Medikit euh, faut juste faire ça en fait pour l'utiliser non Et voilà c'est ça, <rire> bah je comprends pas j'arrive pas à utiliser le Medikit. Ouais, je comprends pas. Bref. Il va me tomber dessus l'alien. Il va me tomber sur la gueule. Il ah, y a un magnifique cadavre au bout du couloir. On va le laisser tranquillement. Et on va se concentrer sur la mission. Inventaire plein. Oh, bon sang. La oh putain. Quoi Quoi oh, mais... Non Oh merde, il l'a vidé. On le sommes quoi du coup. Concentre-toi. Oh, Qu'est-ce qui se passe Putain merde la boîte noire elle est vide. Enfin, la ma meuf elle doit être tellement rager genre. Toutes ces années de recherche. Et là elle arrive, fichier corrompu. Et là tu fais... Yes. Ça c'est réparé. Ok donc j'ai que l'accès au niveau 1. Hein. Ok c'est bon ça. Ça c'est très bon ça. bizarre bah écoutez on one shot des piratages hein. on est un mec comme ça bah, c'est pas trop dur ces trucs oh, un joli tapis hein. un joli tapis Putain, lui il est mal. Oh grenade aveuglante. Oh, ça, ça peut être bien, ça, putain. j'ai pas les trucs pour faire. Dommage. Là, lui s'est fait défoncer, hein. Il s'est fait défoncer. l'alien, évidemment. Donc on va se quitter là, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu, je vous avoue que j'ai tellement galéré, j'ai honte de moi. En fait, fallait juste les tuer. Et on a vu, pour la première fois, l'alien qui nous a fait un petit, un petit bain de sang assez, assez propre, tu vois, assez clean, on n'est pas déçu. Alors j'entends des petits bruits à droite, ça... Ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Le troisième euh, arrivera normalement un peu, euh, dans un peu plus de temps. C'était Tips Iron. Je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, ciao tout le monde